Bonjour, une vidéo rapide sur le régulateur de vitesse et le réglage de distance. Donc en fait tout se passe avec la molette droite sur le volant. En jouant avec la molette, on peut monter ou descendre la vitesse réglée. Et en bougeant donc juste de la droite ou la gauche, on peut choisir la distance de sécurité entre deux véhicules. Quand on active la molette d'un cran, ça bouge d'un km heure. Quand on donne un coup un peu plus rapide, le saut se fait de 5 km heure. Vers le haut, on augmente. Vers le bas, on diminue. Voilà